parce que le temps est parti, est écoulé. Nous allons continuer une prochaine fois. Nous allons passer maintenant à la déclaration des députés. Député de Whitby, merci Madame la Présidente. Je suis fière de voir qu'il y a eu une entente entre le collège et l'Ordre dans la région de Durham. Cette région... Ce partenariat permettra au commerce de prospérer suite à leur graduation. Cela permettra d'ouvrir beaucoup plus d'opportunités pour les étudiants, pour leur développement et de se connecter à des employeurs dans la région de Durham. Les travailleurs et les étudiants en Ontario se dirige à Durham parce que nous avons une réputation de, de prospérité, d'innovation et d'excellence. Je suis fier de reconnaître ce partenariat afin de permettre à nos étudiants d'avoir accès à des opportunités dans le futur. Merci. Député de London -Frencher. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de Christine Long Longter, elle était une championne de, 30, de 25 années d'expérience dans la santé mentale. Elle est décédée il y a quelques jours. Dans un système de santé mentale, elle s'est défendue tellement et cependant ce système l'a échoué. Je prends la parole aujourd'hui pour défendre sa cause. Selon les données, beaucoup de personnes attendent des services de santé mentale. Certaines personnes attendent jusqu'à deux ans et cela a empiré à travers la pandémie. J'ai parlé à beaucoup de travailleurs dans ce secteur et ils ont dit que les temps d'attente continuent à augmenter et les ressources n'augmentent pas. Il diminue. Les familles ont dit que les temps d'attente ont doublé jusqu'à cinq mois. Ils ont Vu beaucoup de défis, et ce sont des réalités différentes par rapport à ce que ce gouvernement a accompli pour eux. Nous sommes trop en retard, mais si nous travaillons ensemble, il est trop tard pour Christine, mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons rectifier la situation afin de s'assurer que tous les jeunes reçoivent des services en santé mentale dans leur circonscription. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député, député de Mississauga, Milton. Monsieur le Président, chaque année des milliers de personnes viennent ici au Canada pour réaliser leurs rêves en Grèce à 17 ans. Elle a, une, elle a reçu une éducation et ici au Canada, il a bâti une compagnie, une entreprise immobilière il y a eu une construction de beaucoup de sites à Pickering et a ajouté des millions de dollars au PIB de l'Ontario. Avec son éducation, il a pu faire beaucoup de choses, mais malheureusement, il a est décédé tantôt dans l'année, donc il est un mentor pour moi et j'aimerais reconnaître ses efforts. Il était un Canadien fier. Et je nomme Jimmy, Peter, Steve, vous êtes béni d'avoir eu un vie en tant que père et son histoire fait partie de l'histoire de plusieurs entrepreneurs qui ont ajouté des valeurs incroyables à notre économie, qui ont permis d'augmenter l'économie et je remercie le Canada d'être le, le territoire des opportunités où les rêves peuvent être accompli merci, et réalisé. Merci, merci Monsieur, Monsieur le Président. Le président. Le député de l'Université de Rosedale, merci. Ce mois, il a été publié un rapport sur l'environnement et le secrétaire général de, des Nations unies a déclaré que nous vivons dans, dans des temps difficiles, des écosystèmes ne vont plus revenir, ils sont en disparition, et s'il y a des retards pour répondre à cette crise, cela va, ne va pas être bénéfique pour le futur. Nous devons adopter des mesures pour protéger notre futur au lieu de dépenser des millions de dollars afin de bâtir des autoroutes que nous nous n'avons pas besoin. Il est temps d'investir dans le système de transport en public. Il est temps d'augmenter les territoires cultivables dans les commun communautés. Il est temps que l'Ontario investisse dans une entente. Pour l'économie et l'écologie, c'est ce que nous devons faire pour le futur et pour notre économie. Merci. Député de Perth Wellington, merci, Monsieur le Président. Lundi dernier, je suis allé à une fédération d'agriculteurs, donc je suis fier d'avoir pu participer dans ce, cette rencontre. Il y a eu des conversations intéressantes et les représentants de l'organisme ont présenté leurs idées, leurs inquiétudes et il y a eu un thème commun en termes d'agriculture. Il y a des pénuries dans ce secteur. Il est difficile de les maintenir même avant la pandémie. Et les deux, années derni... les deux années passées, cela a rendu la situation beaucoup plus difficile. Il est essentiel de garder un secteur qui est durable pour attirer les jeunes dans ce secteur et améliorer les processus dans ce secteur pour être bénéfique. Pour les consommateurs, les deux dernières années nous, a, nous ont apporté une leçon importante. Il est important de protéger la production d'aliments domestiques. Je veux remercier les organisateurs de, ce, de cet événement. et Ils ont travaillé pendant 11 ans avec notre parti. Ils représentent les fermiers, mais ils, peuvent... mais ils représentent aussi l'intérêt rural des Ontariens. En On travaillant ensemble, nous savons qu'il est possible de rectifier la situation. Député de York Centre, Monsieur le Président, le public a perdu la foi en ce gouvernement parce que le gouvernement les a échoués. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a été compétent? C'est à cause de la politique. La politique est un cancer Les doigts des. Partis prenants des politiciens plus importants, ils sont plus préoccupés à leurs propres intérêts. Ils doivent identifier les problèmes et ils doivent les rectifier. Donc personne n'a le courage de prendre la parole. Mais la solution est simple, mais la politique continue à contrecarrer cela. Donc ils ne font pas ce qui doit être accompli. Ils font quelque chose qui est tellement différent. Personne n'a le courage de prendre les décisions nécessaires et de nommer signaler ces problèmes. Il faut consulter les bureaucrates avant de prendre des solutions. Travailler à la maison. Il y a beaucoup de retard jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement revient au pouvoir. Les commettants doivent avoir la confiance en leur, governe, en leur gouvernement et les problèmes, les enjeux sont toujours présents. La politique continue à nuire au bien-être des commettants. À l'ordre, intervention du président. Déclaration des députés, Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, il y a eu une fermeture d'une un, restauration et c'est la faute du gouvernement. Ils ont dit qu'il y allait qu y allait avoir des fonds d'urgence, des fonds de secours et... 32 entreprises n'ont pas reçu ces prestations. Ils sont en péril et ce gouvernement n'a pas répondu à leurs besoins. En 2020, ils ont, ont attendu jusqu'à 25 000 entreprises soient fermées pour examiner la question. La Fédération des entreprises indépendantes du Canada a déclaré qu'il y a une moyenne pour les petites entreprises de dette de 160 000 Dans ma circonscription, il y a beaucoup de, de dettes et de faillites. La pandémie a été très difficile pour beaucoup d'entreprises. Ils n'ont plus d'épargne. Et une autre, Un autre entrepreneur a dit que les subventions ils ne les reçoivent pas de manière adéquate et mon entreprise de 25 ans était prospère, mais maintenant la situation est néfaste. Donc, est-ce que le gouvernement va répondre à cette question avant de perdre toutes les entreprises en Ontario Député de Richmond Hill, merci, Monsieur le Président, c'est enrichissant de voir les investissements qui ont été accomplis dans le secteur à but sans lucratif. La troisième semaine de février est reconnue en tant que la semaine d'appréciation pour les secteurs à but non lucratif, ce qui a été célébré le mois dernier. Pour les professionnels dans ce secteur, je veux vous dire que vous êtes que vous n'êtes plus des champions, des héros invisibles. Nous vous voyons, nous vous apprécions, nous vous remercions. Je remercie mes collègues d'avoir pris l'opportunité de visiter ces organismes à but non lucratif et ont délivré des matériaux à ces entreprises. Je remercie aux collectivités qui ont répondu de manière positive afin de continuer à les soutenir et à les appuyer en tant que bénévoles surtout sur le plan financier. Que ce soit des événements de collecte de fonds, leur soutien est tellement essentiel dans ce secteur. Je veux remercier l'équipe qui travaille en arrière-plan, qui travaille de manière acharnée. Par exemple, Daniel Salotto, Cathy Taylor, l'organisme United Way de Toronto et beaucoup d'autres. Je veux remercier aussi mon équipe, mon personnel. Nous avons travaillé ensemble et nous allons continuer à le faire pour l'année 2023. Cela ne doit pas être célébré seulement une fois par année, mais, seul, mais chaque jour de l'année. Prochaine déclaration des députés. Aujourd'hui, c'est le jour international de l'élimination de la discrimination raciale. Et je dis qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier la situation. Le mois d'octobre dernier, il y a eu beaucoup de gens qui se sont rendus à un jeu de, basse, de baseball. Et une équipe a gagné le match. Et cela représente 13 ans de cela depuis qu'ils l'avaient fait. Ils ont été nommés et ont reçu un prime il y a 20 ans de cela. Auparavant, ils étaient ridiculés s'ils avaient perdu les Jeux devaient se rendre juste à une autre euh, ville qui est très loin, ils devaient rester dans des ca cabines et le, les propriétaires des cabines ne les laissaient pas, les, les permettaient de rester seulement pour une certaine partie du temps. Ils sont les premiers à avoir remporté un titre dans le championnat en dépit du racisme, en dépit des préjudices, des préjugés de préférence. C Cela était impossible alors, dans le temps, mais aujourd'hui, on peut quand même les nommer dans, dans le temps de la renommée du Canada. Il n'est jamais trop tard pour rectifier une injustice.